Le Launchpad X dispose de super fonctions qui vous permettent de capter vos idées. Deux de ces fonctions sont les boutons Record et ainsi que le bouton Capture MIDI. Voyons cela de plus près. Dans Ableton, j'ai un drum rack, chargé avec mes samples favoris. Alors, jouons un rythme Ok, ça marche, mais j'ai oublié d'appuyer sur Record. Avec Capture MIDI, Ableton Live stocke toutes les informations MIDI que vous jouez et l'emmagasine dans une mémoire tampon, de sorte que vous puissiez y avoir accès après coup. Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur Capture MIDI. Ensuite, Ableton Live crée un clip pour moi. Voilà, c'est top. Passons à la piste suivante. Mettons quelques notes. Très bien, je presse Record et un nouveau clip est automatiquement créé. Je presse record à nouveau et il me met un autre clip en boucle.